Wesh, ouais, bien ou quoi Tranquille ou quoi Ouais, ouais, ouais, tranquille. Donc là, je fais cette petite vidéo par rapport au match entre l'Algérie et le Burkina Faso, ce qui s'est soldé par un match nul, mais ça n'empêche pas les Algériens de se qualifier pour les barrages de la Coupe du Monde. Déjà, je vais commencer par dire bravo à tous les DZ. Je sais que là, vous étiez tous derrière votre équipe, mais d'une manière, carrément, je voulais regarder le match sur le, sur le, sur le site, c'était impossible, c'était saturé, tous les Algériens du monde étaient devant ce match, tous les Algériens étaient avec leur drapeau en train de soutenir leur équipe, franchement c'est beau, et là on ne peut que dire, félicitations, chantez comme vous voulez, 1, 2, 3, viva l'Algérie, pendant deux semaines, personne n'a le droit de vous dire, ouais, arrête de chanter, tu vois ce que je veux dire, là vous êtes content, c'est bien, mais bon, ce qui est scandaleux, c'est que là, vous êtes qualifié que pour les barrages. Bon, il y a d'autres équipes africaines qui sont qualifiées pour le barrage, dont mon pays d'origine. D'ailleurs, le Mali, que je, que je salue et je félicite. J'avais pas fait de vidéo parce que voilà, j'étais un petit peu occupé. Mais d'ailleurs, grosse félicitations au Mali qui fait, euh, une, une, un parcours de qualification en Coupe du Monde. Absolument incroyable. Zéro but encaissé, que des clinchis. Tu vois ce que je veux dire? Zéro match, euh, zéro match perdu. Mais bon, bref. J'espère qu'on va pas tomber contre l'Algérie. Parce que les Algériens ils sont assez énervés. Moi, ce que je veux, c'est que le Mali et l'Algérie se qualifient en Coupe du Monde. On défend ensemble euh, l'Afrique. Mais bon, je comprends pas comment ça se fait que le Mali et l'Algérie ils sont pas qualifiés directement. Ils sont ils ont terminé tous les deux premiers de leur, de, de leur poule. Mais ils vont encore passer des barrages. C'est quoi ce délire Moi, je pensais que la Coupe du Monde, c'était une Coupe du Monde où tout le monde avait les mêmes chances. Tout le monde avait les mêmes règles. Mais non. Selon l'endroit d'où tu viens, les règles elles changent. Tu vois ce que je veux dire Si t'es en Europe, t'as le droit d'inscrire 20 pays. Si t'es en Asie, tu peux inscrire, bon, allez, 12 pays. Si t'es euh, euh, en Amérique, c'est free. Tu peux, tu peux mettre Amérique du Nord, Amérique du Sud. Tu fais comme tu veux. Tu fais tout ce que tu veux. Et, mais par contre, quand c'est l'Afrique, non, là, on limite les places. C'est minimum 5 équipes, 5 pays qui peuvent représenter l'Afrique. Et on appelle ça une coupe du monde. Non, mais sérieux. Hein C'est quoi ça Qu'est-ce qui se passe Vous pensez que les Africains ne savent pas jouer au foot Hein qu'on n'a pas de terrain, qu'on ne sait pas euh, tenir un match pendant pendant pendant 90 minutes, qu'on ne sait pas s'entraîner, qu'on n'a pas des pépites qui nous viennent tout droit euh, d'Afrique, d'ailleurs qui devait avoir le Ballon d'Or et vous leur avez pas donné, qu'est-ce qu'il y a la FIFA, vous avez un problème avec l'Afrique, hein, c'est quoi votre délire, vous comprenez pas, qu'est-ce qu'il y a, l'équipe de France a remporté euh, la Coupe du Monde en 2018, et à l'intérieur il y avait beaucoup il y avait beaucoup de joueurs originaires d'Afrique. Ça vous a pas dérangé de faire la fête ouais, ramener la coupe à la maison Qu'est-ce qu'il y a là quand c'est des gens qui viennent vraiment euh, euh, de ces pays-là, qui veulent jouer Vous dites, ouais, mais non, les places, elles sont limitées. Vous croyez vous êtes en boîte de nuit ou quoi Hein Vous croyez vous êtes là vous... Donc là, la coupe du monde, les places, elles sont limitées, quoi. Hein Non, mais faut arrêter. Donner la chance à, à, à, à tous les pays et les mêmes chances à tous les pays. Je comprends pas, normalement, même le Groenland, il doit participer. Tu vois ce que je veux dire moi, je comprends pas que, voilà, euh, euh, un continent, il a tel droit, l'autre, il, il a pas les mêmes droits. C'est quoi ce délire et puis, vous, et puis, vous êtes là, vous dites partage, non, racisme, blablabla. Bla, bla, vous, vous êtes la FIFA. Vous, attention, c'est hypocrite ce que vous faites. Hein. Attention, hein Nous, on va commencer à arrêter de regarder les matchs. Enfin, c'est pas trop possible. Mais, euh, ouais, on va continuer à regarder les matchs. Mais faites attention, hein. Il faut que ça change. J'espère que là, là c'est la dernière Coupe du Monde avec ses règles comme ça, là, vous avez compris